Dire, super héros c'est pas le métier le plus sympa du monde. Ok, sort ta cachette et vient régler ça entre hommes. Il y a toujours un super connard qui vous casse les couilles. Ok, tu veux jouer On va jouer. Et dire que tout a commencé par des meurtres des youtubeurs. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Dark News On va commencer en beauté avec la Harley Davidson. Rémi, mon bon Rémi. Rémi. Tous les jours, sur Youtube, il y a des millions de vidéos qui sont mises en ligne. 40% de choses intelligentes, 40% de merde, 20% de porno, à pratique répugnante. Mais bon, l'équilibre reste fragile. Si beaucoup plus de vidéos de merde filtrent sur Youtube, l'équilibre est détruit, l'ami. Et ce tueur, c'est ce qu'il essaie de faire. Mais je ne comprends pas, mais c est, c est, ce n'est pas la fin du monde quand même. Imaginez un instant que les anges de la télé-réalité deviennent le programme le plus intelligent du monde. C'était un YouTuber à succès, passionné par la moto. Malheureusement, sa femme et lui ont été assassinés. Ramenés à la vie par l'esprit d'un indien cosmique, il chasse désormais les criminels. Désormais.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 Il s'agit d'un tueur en série. Il s'amuse à tuer des youtubeurs. Très exactement. La dernière victime remonte hier soir. Il s'agit d'un youtubeur qui apprenait aux gens à faire lacet. Il s'appelait Papy lacet. Il y a rien entre toutes ces victimes Oui. Elles sont toutes humaines. Ok, c'est un tueur qui n'aime pas les humains. On va commencer par papilacé. C'est un très bon choix, je pense. Pourquoi tu m'as donné un dossier rempli de feuilles blanches Bah écoute, j'en avais plus d'encre chez moi, hein Alors, Danaël Où en êtes-vous Est-ce que la mission se passe correctement Oui. Enfin, presque. C'est-à-dire Eh bien, nous sommes actuellement à 13 victimes. Nous sommes en train de chercher la 14 e mais... Euh... Mais quoi ils ont mis l'aigle mécanique sur l'enquête. Vous savez ce qu'il vous reste à faire Oui, oui, j'envoie mes hommes s'occuper de lui. Non, il ne doit pas remonter jusqu'à nous. Prenez quelqu'un à l'extérieur quelqu et les vos hommes des simples meurtres. Bien compris, monsieur. C'est ici que le papier va habiter Oui, monsieur. Plus vieux mal laver. Il n'y a que des bouquins ici, Gladius. Attends voir. Wow. J'ai été, été communiste. Communiste. Gladius, fais une recherche pour le mot communiste. Ouais! Dans Gladius, c'est pas ici qu'on trouvera quelque chose. Voilà. Je te tiens, mon petit. Peut-être que c'est un jeu de piste. Et il faut que je lise tous les livres de la pièce. Oh Putain, fais chier, c'est pas un jeu de piste. C'est un piège. Monsieur, viens là. C'est pas moi. Olé, olé, olé, olé, olé, olé je ne vois jamais. Impossible de me toucher. T'es sérieuse Tu veux vraiment que je me le cache là-dedans Faites-moi confiance, monsieur. Ok, sort ta cachette et viens les laisser entre hommes Ok, tu veux jouer On va jouer. <rire> tu refroidis Tu <rire> trouves ça drôle arrête de te foutre de ma gueule Tu refroidis du schnack <rire> Du stuc. <rire> Monsieur, regardez à côté de vous, il y a une fenêtre de bière. Merci Gladius, mais j'ai pas soif. Cette marque a été retirée du commerce il y a 3 ans. Donc celle-là fait 3 ans qu'elle est ici, sans jamais avoir été ouverte. Mais elle est explosive A ta santé, connasse